Je suis malentendante de naissance. Ce qui veut dire que à l'heure où tu vois cette vidéo, tu es toujours malentendante. <rire> C'est ce qui fait notre pain commun. C'est marrant de me dire que il y a un passé, un présent et un futur et que la caméra réussit à capter ça. On est le 12 juin 2019. Et je suis encore en prépa. <rire> j'ai trop hâte des vacances. C'est marrant parce que là, face à moi-même, je, je parle beaucoup, je parle énormément, je, je débite un tas d'informations euh, euh, inutiles et utiles d'ailleurs. Mais j'ai pas de problème d'élocution, alors que quand je parle en public, j'en ai. Je bégaye et je bute sur les mots. Récemment, j'ai compris pourquoi. Quand je parle en public, j'ai l'impression que ma parole ne sert pas à grand chose. J'ai l'impression que je ne suis pas écoutée. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas entendre ce que j'ai à dire. Et j'espère vraiment qu'en dix ans, J'aurais su... Enfin, je vais savoir ouvrir mon cœur et ouvrir ma bouche. <rire> Parce que... Putain, on n'a qu'une vie et j'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à revendiquer, tellement de... Putain, j'ai envie de me battre en fait. J'ai envie que euh... j'ai envie que mes mots percutent. J'ai envie que que mes paroles embrassent le monde et les embrassent tellement que que ça choque. J'ai envie de déranger les gens. J'ai envie qu'ils m'écoutent. C'est pour ça que j'ai envie de faire du théâtre. Le théâtre, t'es sur une scène et tu peux dire ce que tu veux. En ce moment. Euh... Je me suis rendu compte que j'aimais profondément l'humanité. Je l'aime. J'aime les gens. Mais, mais qu'est-ce que j'ai la rage. Qu'est-ce que qu'est-ce que je suis en colère contre eux en fait. Je peux pas la détester. Parce que la haine ne résout rien. Mais qu'est-ce que j'ai la rage. Parfois, je me mets dans un miroir. Et je me parle toute seule. Et je m'imagine des scénarios horribles, mais vraiment atroces. Sur moi, sur ma vie, parfois même sur mes proches. Comme si, pour moi, le bonheur ne pouvait pas exister. J'ai grandi avec cette petite voix dans ma tête, qui à chaque fois que j'essaie d'entreprendre quelque chose me dit « Mais qu'est-ce que tu fous, Ambre Qu'est-ce que tu fous C'est moche, c'est nul, euh, arrête, cut !» Regarde-toi dans le miroir comme t'es moche, regarde-toi, <rire> t'es moche, tu sers à rien, voilà ce que j'entends tous les jours, voilà à quel point c'est dur, alors j'espère vraiment que tu t'aimes, parce que moi je t'aime. C'est bizarre de, de dire je t'aime, à soi-même, mais je crois qu'en ce moment j'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin et pourtant je manque pas d'amour autour de moi, sauf de mon propre amour. Et là c'est le moment assez de on fait les 360 degrés pour enlever la caméra du trépied. Un dernier mot, eh bien, c'est bien de parler. Parce que parfois, il y a des choses que qu'on n'arrive pas à dire, même à l'écrit, alors que pourtant, je suis plus... écrit que parole. Ça fait du bien de pouvoir s'exprimer. J'agis sans vraiment songer aux conséquences, puis... C'est souvent seul dans mon lit que j'y pense Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui Mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain D'après moi tout est possible, le meilleur comme le pire Cher futur si tu savais, j'en ai des choses à dire J'en ai des choses à faire, j'espère qu'elles seront faites Cher futur je te l'avoue, parfois tu prends la tête Souvent tu fais rêver, je cours et j'imagine la ligne d'arrivée Sans pour autant vouloir y être Cher présent, de la suite tu es le maître Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre Cher futur moi, ah ah Cher futur moi, ah ah Cher futur moi, ah ah